Et bonsoir à tous euh, Alors, on va déjà commencer par vous demander si vous m'entendez bien, ce qui serait une bonne chose. <rire> Désolée pour le bruit, oui. Et on va mettre l'image. Attention. Alors, on m'entend très bien, ce qui est une, euh, ce qui est une bonne chose. Est-ce que ça va pour l'image Alors, on a deux choix possibles. Alors, attendez, parce que j'ai pas de retour sur ce que je fais. Celle du cyberzinc, on me voit, très bien. Alors, soit on reste dans une optique où on a les petites lumières. Peu de souffle. Un peu de souffle, mais rien de grave. Ouais, alors ça, c'est le micro. Hein. Et on voit très bien. Bon. Alors je disais soit on reste dans quelque chose où il y a des petites lumières, on est dans la pénombre, mais on me voit <rire> salut cartel, mais on me voit à moitié, ou alors j'allume la lumière principale et on voit plus les petites lumières. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez Qu'est-ce que vous préférez comme ambiance Bon je suis contente si le son marche. Sachant qu'on va peut-être devoir un peu toucher au son du jeu. Petite lumière, ok. Bon, très très bien. Alors, je vais vous faire un petit topo sur le jeu parce que j'avais demandé aux gens de pas trop se renseigner, même si euh, c'est bien cosy comme ça. Bon bah tant mieux. Euh, on va jouer à un jeu qui s'appelle That Dragon Cancer et euh, c'est un jeu qui aborde quand même un sujet qu'on voit très très peu. Enfin, qui est plutôt... Euh, la page Wikipédia... J'arrive pas à écrire, d'accord. La page Wikipédia indique que c'est surtout un sujet qui est traité euh, dans les films et la littérature. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que ce genre de maladie était particulièrement évoqué euh, dans, dans les jeux vidéo. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un petit jeu narratif qui dure à peu près, peut-être deux heures, où on suit des parents... d'a Dragon Ok. Ouh. Merci Balkany West. Où on suit des parents qui euh, s'occupe de leur enfant en bas âge, je crois qu'il a un an, et qui est en phase, de, en phase terminale de son cancer. Il s'agit d'un jeu basé sur euh, la vie de la personne qui a fait ce jeu, donc euh, je ne je connais plus son nom exactement, et il a voulu, euh, il a voulu en faire quelque chose. Donc c'est tiré de faits réels, hein, mais bon, évidemment... Euh. Salut les taux de Atreides, un fan de Dune Bon, et ben on est parti on va faire continue game, sachant que j'avais vraiment commencé euh, genre les, la première minute où je joue un canard, comme vous avez dû le voir. Vous me dites si le jeu est trop fort, parce que moi il l'est un tout petit peu. <rire> poic poic Pas du tout. Est-ce que vous voulez que j'augmente sachant qu'il est déjà fort chez moi Dites-moi tout. Le son du jeu est bien. Ok, très bien. Et bah on est parti. Je me disais, est-ce que c'est possible pour moi de tilt sur un jeu comme ça et euh, j'espère pas. <rire> Alors on peut faire poik poik oui. Si vous, <rire> si vous faites le clic gauche comme ça. Oh regardez il met son petit bec dans l'eau. Okay. Vous me dites si vous entendez bien les voix parce que c'est important de tout entendre. Alors, l'avalanche de quac-quac dans le chat. Un beau et fier canard. pour euh, pour le follow Commencez pas à dire la tristesse arrive parce que c'est le début du jeu. Il y a comme ce de l'or sa mère. Ah <rire> oh là, là like il ce canard je veux plus de canards dans les jeux t'entends pas les voix des persos alors oui alors ce ce bébé n'a pas de visage aucun personnage n'a de visage alors ça peut être un peu euh, ça peut faire peur au début mais je pense qu'on s'y habitue assez vite Est-ce que c'est mieux comme ça Ouais, ouais, je l'ai déjà augmenté sur OBS. Je vais le réaugmenter même, si vous voulez. Est-ce que c'est mieux comme ça alors, je l'ai baissé ma sensibilité. Même sur ce jeu, du coup, c'est un peu laborieux. Qu'est-ce qu'on est censé faire là On doit aller. Ok. Je suis une PGM même sur euh, That Dragon comme ça. Baissez la fancy pour voir track and name correctement, exactement. Bah oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur les gamins sans visage, je suis d'accord. Mais on va s'y faire. Alors là, c'est tous les souvenirs qu'on a eu avec lui au parc pour enfants, c'est pas trois fois le même gamin. Ok C'est une métaphore. On va essayer de d'alléger un peu l'ambiance, hein, parce que c'est pas ouf. On est d'accord. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants <rire> Je pense que c'est le jeu approprié pour commencer à en parler. une belle balance toi oui je sais pas ce que je suis censé faire là ah d'accord moi aussi je me balance ok Franchement ça fait un peu mal, j'ai un polichinelle dans un tiroir. Euh, oui, je suis désolée. Moi aussi je veux des enfants, donc euh, c'est le jeu euh, parfait pour moi. Bon, alors parfois je comprends pas grand chose aux commandes, genre... Euh... Je veux partir, je veux arrêter la balançoire. Je suis obligée d'en faire. Ouais, moi, je motion sickness, je suis d'accord. Pourtant je l'ai senti très basse, hein, mais... Euh... Je sais pas comment on quitte cette balançoire. Laissez-moi partir. Vous êtes plusieurs à vouloir des enfants, bon bah je comprends que. Je veux partir Comment on fait pour partir <rire> Tourne-toi vers ton gosse, c'est une bonne idée, dit Diddles Regardez, je suis obligée de. <rire> Ma sensi est tellement basse <rire> Attendez. Bah ouais, je me tourne vers mon gosse, mais. Euh... On est censé faire quoi là <rire> Je vous avais dit que j'allais réussir à tilt sur that dragon comme ça. Oh là là, c'est affreux. Est-ce qu'on peut arrêter la balançoire Regarde le sol. Ah Non <rire> Si, c'est bon. On est parti. Et c'est la fin de ce stream. On joue le tracking sur le gosse. Être content de faire de la balançoire. Mais oui, il est content de faire de la balançoire. Ok, on va, on va au toboggan. Et boum Ah merde, j'étais en train de prendre ma tasse. Désolé Joël. Que vous allez bien? On va essayer de partir. Je veux partir de cet enfer. <rire> On va partir. Ok, bon, et bah il a été peaceful euh, tout l'après-midi. Je vais peut-être augmenter un peu la sensi, non? Oh non, ça va être marrant de, de galérer. Comment on fait là On fait quoi Je veux partir. Je veux partir de cette histoire qui est triste. On va aller sur le truc de pique-nique. <rire> bah non, mais c'est bon là, j'ai fait ce qu'il fallait. Faut qu'on se barre. Bon, attendez, vous avez... Re... On va... On va changer un peu la sens. Voilà. Mais il faut avouer que le... C'est pas juste l'ascensier en fait, c'est le jeu qui est réglé bizarrement avec sa souris. Là je suis pas sens... Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. T'as un truc au fond qui brille en bleu, ah Tout à fait Merci Didols, tu... Tu vas faire un très bon père. Alors pour ceux qui comprennent pas bien l'anglais, euh, on a un appel de notre femme qui revient du, de chez le docteur et qui dit que les docteurs, donc là c'était avant d'apprendre que le gamin a le cancer hein, évidemment j'imagine, euh, apparemment le, le Joel vomissait énormément et ils sont en train de, de, de voir exactement ce qui se passe et on apprend que sa tête était un peu trop penchée aussi. Il posait cartel. Je trouve que l'image choisie est très belle. Elle est très simple et très puissante. Enfin, c'est beau, quoi. Il a pas d'autre chose à dire. C'est très menaçant, ça fait un peu peur. Et d'un côté, bon, bah... Je, je, je sais pas, je, je suis pas bien devant le jeu aussi. Hein. Bon, et eh bah ben, ça va, ça va être bien. On va bien s'amuser. Fear is cancer's preservative. Cancer's embalming oil. And you, oh accuser. Are fear's oil sails. You're a snake serpent. A dragon snuffed out coal his breath, molting, talons broken from the struggle to free yourself of your own skin. C'était l'introduction du jeu. Je trouve ça très délicat de faire des jeux narratifs sur des sujets aussi peu exploités, et aussi peu exploitables, qui sont quand même des thèmes très, dé ouais, très délicats, très précieux. Je trouvais que Papo Iyo, ça en était très bien sorti aussi sur les maltraitances, euh, sur les parents abusifs et maltraitants. Et là, ça, ça me semble être un exercice compliqué aussi. Attends, qu'est-ce que j'ai touché, là C'est moi qui ai fait ça Allez, à l'aide Ah, je touche partout Je suis pas censé faire ça Ok, on se calme. C'est dieux se calme. On va pas tuer notre enfant plutôt qu'il est censé mourir. Ok. Ok. Tout va bien Just <rire> talking and nobody C'est horrible, Valka Ok, changement de scène. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Et on s'y fait, je trouve, justement, aux faceless euh, characters. Les ballons éclatent quand je, je touche les oursins, évidemment. Ah! Putain, c'est affreux. Je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas de fin du moment que tu t'as pas éclaté tous les ballons. En fait, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. un petit chien. Moi aussi je suis pas bien. Je comprends. Oui, c'est c'est éprouvant, oui. Ouais, c'est bizarre d'appeler ça party. Ok d'accord. Oui et Malka, je comprends aussi le parti maintenant. Hein quoi Alors, je déteste Mario Party. Putain, avec la sensibilité que je me paye, vous allez voir ça va être. C'est très mignon. De merde Get it. I thought needed that. I, I know you're just doing that in Ok. On peut pas aller par là en fait, c'est moi, moi qui fais l'orpe. T'as loupé une phase de jeu conal qui était assez dure. <rire> On va, va pas se le cacher. Est-ce que euh, vous pensez que c'est... Euh... Non. J'ai pas envie de regarder les dessins. C'est déjà suffisamment dur comme ça à faire comme je... Que parfois t'es un peu paumé dans l'action, est-ce que t'es censé faire Là par exemple... Euh... Ah mais je, je suis vraiment censé regarder les dessins pour de vrai. Ok. Je pense que j'ai fait dans le mauvais ordre. Comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous allez Est-ce que vous êtes content d'être là pour ce stream euh, Moi, ça va bof. <rire> enfin, je suis contente de le faire quand même, je suis contente de le faire. Que Mirio est vraiment parti disons que ça va bon ça va on s'en sort <laughs> right qu'est-ce qui se passe you know, Non. qu'est ce qui se passe okay. c'est très très beau On est en août, non Il n'y avait pas ça Voilà, va voilà, ici. Je pense qu'il faut lui faire faire tous les trucs là. show you your tiny handprints on the wall, and you'll be annoyed that we all think of you as some big miracle. Cancer will be such a small part of all you can grow to be. You will tire of hearing about it. You won't want to see the cards and notes I save, and I won't mind at all. I'll hold the memory. Oui, c'est des carnets d'enfants morts, oui. Euh. Je pense, oui, je pense qu'il y a beaucoup de références... Euh au vrai service où l'enfant du créateur du jeu était, et, et qu'il y a aussi des hommages qui sont rendus dedans. Ça me paraît trop précis pour être des choses juste inventées. Il y en a beaucoup. On va pas tous les faire. Vous voulez vraiment qu'on les fasse tous Oui, hein, on est d'accord. On va pas tous les faire. On va, on va regarder ceux qui stand out un peu, genre celui-là. I'm sorry guys, it's not good. Est-ce qu'il y a bébé Tu veux quoi Je pense qu'on attend le docteur, hein, visiblement. Bon, ça, ça l'a pas fait rire, mais... Sorry, Matters. If I know how big it is, I can, I can face it, I can size it up. It's quite small well, at this point, but unfortunately, the size isn't terribly important. Any recurrence means the chemotherapy has failed. This is a tragedy. it. I've imagined it a lot, but not like this. It's different. I thought I would sob uncontrollably or puke just right on the floor. I thought I'd shake or wail or something. I guess this is shock. Tragedy, he said. That's right. That's the perfect word for this. It's a tragedy. I wonder if he says that every time. I love him for that. He's not callous. He's genuinely sad. She is too. So there just aren't any treatment options that are curative. <laughs> mm -hmm. Oh, putain, c'est affreux, long Prediction time again. No matter what I say, sometimes longer is worse. few weeks gonna hold it together now? A few weeks to maybe four months. And there it is. They get it now. Sometimes I wish we could just leave them waiting a few more minutes. Because once they get this <coughs> minute, of their life it never goes back to how it was before. Those were their last normal minutes, and they didn't even know it. I'm glad he's so good at that. He takes colossus so personally. Joel's looking good. He's been making progress, his weight is up, but it's just hard to believe that we only made it halfway through chemotherapy. C'était dur à l'abord, mais j'ai vraiment commencé à penser qu'il allait le faire. N'importe quelle récurrence signifie que la chémothérapie a fallu. C'est une tragédie. Je ne sais pas où il est. Il est parti. Je pense que... Ah mince. mais comment ça marche And there it is. They get it now. Sometimes I wish we could just leave them a few more Ouais, mais ça on vient de le faire en fait. C'est moi qui me suis planté. He's been making progress, his weight is up. It's just hard to believe that we only made it halfway through chemotherapy. It, it was rough at first, but I really started to think that he was gonna make it. Any recurrence means the chemotherapy has failed. This is a tragedy. I nod my head you know, whenever I ask fancy questions I nod my head digesting every Latin word hoping it will stick to my ribs become part of me but if I ask enough questions that maybe I can keep my brains around this cancer Like I can jump it to death I'm asking good questions it impresses them they'll be impressed way we handle all of this such good parents that ask such good questions so there just aren't any treatment options that are curative I guess i'm going to cry after all because they love us and they love joel and We're very good at managing the pain and masking symptoms at the end of life. Okay, I said fatal. I said not cure <laughs> Have I said the word death yet? I can tell they understand though. a whole new vocabulary. All the rules are different now. I it think it's really sinking in. Oh, she's crying. We should wrap this we'll up soon. All the details we'll can win. ...to decide whether we could do some radiation or just chemotherapy. And what would the radiation do? Well, the radiation could probably kill the tumor we see now, which would prevent it from causing any symptoms. But it would not keep more tumors from developing. Because we know if could spread here, it'll spread other places too. Ça, on l'a vu, du coup, avec la meuf. Je like ne me. Palliative Palliative est une médecine give at à of de la vie. Pour améliorer la qualité de goal est de treat les symptômes, mais... ne puncture and talk to our radiation oncologist to decide whether we could do some radiation or just chemotherapy. What would the radiation mean? Well, the radiation could probably kill the tumor we see now, which would prevent it from causing any symptoms. But it would not keep more tumors from developing, because we know it it's spread here, it would spread other places too. So, the radiation would buy us some time. No, nothing would really buy us any time at this point options Ah mais on vient de le faire. Ah oh là là, je fais quoi! Ah non, c'est bon. Oh, le sound design très, très réussi aussi. Je suis désolée, je parle pas beaucoup, mais c'est aussi pour profiter de, de l'ambiance et du doublage. Drift, ça veut dire euh, naufragé, il me semble. Voilà, vous avez le geste, comprenez. around in my spirit that I have to write to settle myself and find God's wisdom in the midst of chaos. I'm scared I won't be strong enough to face the things we might have to face in the coming weeks and months. But then, I remember how much grace God gave us to walk out everything we've already used? <coughs> I've never felt completely different, and I've never felt alone. So no matter what comes next, and... I truly cannot even begin to guess how this will go. I know we will be here. What? To shout out, look what God is about to do. Watch how he delivers Joel. And at the same time, I'm going roll up with a silent ball and wait it out with fear and trembling so aware of all my doubt but yet convinced My doubt is insignificant compared to God's. Her expectation is so maddening sometimes. You know what she wrote on the eve of Joel's first surgery? The one back in January when we first found the tomb? I seriously feel like a kid on Christmas Eve. <laughs> I'm pleading for God to spare his life. And I'm tempted to despair because self-inspection leads me to conclude I shouldn't expect much of anything. And yet my wife is expecting a surprise pardon from the Lord présence supernaturelle. Qu'est-ce qu'on est censé faire là? J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je sens encore une vieille histoire à base de tu peux pas gagner et. Euh It. Okay. Because of the streamer? Mm -hmm. Where does the dragon live? Um... In a forest. Is the dragon big? Very big. Okay. Does the dragon breathe fire? Ah! Too much fire. Je vais mettre mon clavier en QWERTY. Voilà, ça va bien. Donc, so Joel has armor, right? a armure, comme et ou peut a l'air bien. a a spear. Ça yeah, Was being chased by a dragon named Cancer. What other superpowers does he have? He also has graves. He has not a superpower. It's the best superpower. You guys know what grace means? Yeah, it's kind of like help. Yeah, it's kind of like help. You know, and he's not the only one who's ever tried to fight this dragon. Ta And so, able to drive the dragon off and take him back home in a fight. Joel's been fighting this dragon for a long time, huh? A long time. But Joel found a nice empty cave where he could rest, and it seems like the dragon couldn't find him. But just when he thought, That the danger was past. The dragon found his hiding spot and came after him. That dragon's gonna kill people. Laisse-moi! Putain les touches sont trop mal bagnes en plus. Ok, faut le taper en fait, faut pas fuir. Ah! Ah merde! Trois kebabs qui qu peuvent pas s'en sortir de toute façon. <gasps> well, what about Tim Oh là la là, la, mais God is so Ah Oui bah Timmy est censé crever j'imagine Crève Tu peux pas le défoncer le dragon en fait Je crois Ouais voilà you sit there like that? Despair doesn't help anything. Neither does false hope. And I'm not despairing. How can you say false hope? You're drowning! Well, you're missing your oars! And you don't even know where you're going. And yet you're so sure you're gonna get there. It's better than drowning. Well, enjoy floating on the surface. There's nothing deep about drowning. just get in the boat! You have to let me feel this! Someone has to. That's not fair! I love him as much as you do! I just really believe we're going to be okay! Pour ceux qui euh, ne connaissent pas, je vous conseille, enfin, sur le même sujet, donc évidemment c'est triste, je vous conseille de lire la bande dessinée qui s'appelle David, les femmes et la mort, qui a été faite par, euh, fait par Judith, euh, je, je, connais, je me souviens un peu de son nom, mais la, la BD s'appelle David, les femmes et la mort, et ça parle euh, d'un monsieur, là voilà, qui est un vieux monsieur en l'occurrence, euh, qui a, enfin qu'un vieux monsieur qui apprend qu'il a le cancer et qu'il va en mourir et en fait on suit les vies des trois femmes autour de lui et comment elle gère euh, cette nouvelle-là. Il me semble que c'est euh, genre sa fille, euh, son ex-compagne et son, sa, sa compagne actuelle et c'est très chouette, c'est très beau. Alors, Ça me marque en fait parce qu'il y avait aussi une représentation de la métastase euh, qui, était, euh, qui était intéressante et très artistique. On peut pas... J'imagine qu'on peut pas revenir à la surface C'est pas... Ah si on peut, En fait, voilà, c'est ça, on peut pas revenir à la surface. Bon, eh ben... Eh ben on va se... Quitte à se noyer, autant se noyer pour de bon. The orange glow cast on the wall better than the muted colors of this hospital. wonder why they choose blues and greens. They, the ones who choose the colors that heal. Green for life. Blue hmm. for comfort. Purple stripes to hide the stains. Bonne nuit, Connell. This chair is too small. It sticks to my skin. Salut Cyberzinc. Bleu, the ocean maybe? Now under the ocean. Silent. Warm and salty. Like tears. He won't stop crying. I don't blame him. He feels miserable. I hate that we're here. I hate that he's sick. I just want him to feel better. Non, Pas ce que je dois faire est-ce qu'on peut partir on va partir je veux partir! Comment on fait C'est ici qu'il faut aller. On peut pas, on peut pas jouer. Je sais pas, je sais pas ce que je suis censé faire. En plus, on entend... on l'entend. Être triste et. Euh... Ah! Presse start, mais c'est ce que j'ai fait? Mais en fait ça marchait pas? On va, on va réessayer. Je sais pas ce que je suis censé faire. Mais non, je pense que c'est pas censé marcher. Oui, mais même lorsque je touche autre part, en fait, Mirio. Je pense pas qu'on soit censé. Euh... Pourquoi je peux pas partir En Plus c'est affreux, on l'entend pleurer et tout, et je sais pas, je sais pas ce que je peux faire. C'est peut-être un truc que je dois faire là avec le téléphone Non, hein je sais pas. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. <rire> je, vous je vous propose une super bonne son à base de bébé qui pleure. Vous êtes se regarder dans le miroir J'essaye de jouer à ce truc, mais... Euh... Peut-être l'eau, là par... En bas merde, mais ouais, non, mais... De ouf Comment vous vous sentez euh... C'est une bonne journée pour vous euh, Bon, si vous avez des suggestions... Je sais pas trop ce qu'on ce qu peut faire, là. Qu'est-ce que j'ai pas regardé Ah, mais en fait, d'accord, ok. <laughs> <laughs> oh, mon Dieu Mais c'est affreux Mais c'est affreux Je veux partir En plus, le jeu nous impose ça, hein. je crois bien que ça, ça attend un peu. Je veux partir, je sais pas ce que je suis censé faire. Alors tu m'as dit qu'il y avait un masque. Oui, les, les, les cris sont de pire en pire et... Euh... On va lui commander à manger. C'est quoi ça? He's screaming louder. Buddy, don't you want juice? He hits the box. They don't catch it. Je ne sais pas si c'est normal qu'on ne le voit plus, le, le personnage de Joel. <rire> il le prit de l'humilité, gros, profs, gulps. Ok, Jolie, c'est assez. Prétez, chien. Et il le fait. Et je remercie son face de sang, de pire, de juge. Et puis, il vomit, et je le l'envoie. Oh là là. Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis censé faire là ce que j'étais en train de lire le chat On part par là. On va aller regarder la fenêtre. This room I didn't used to for a, for a moment it was an adventure I was cast as the compassionate and caring father holed up with his fragile son in a small cleft in the rocks the storm raging waves ripping at the sharp black rocks below and enveloped in my arms he feels safe and I am holding him firmly Trying not to slip. Because if you hold tight enough, nothing will take him. Right? No! Don't hit your head on the bars, Joel. Joel, Joel. I know you're mad. Please stop. Please S stop. Please. This <laughs> There a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat, and a furious storm hits the sea, and everyone thinks they're gonna die. Where do you think Jesus is? Rowing alongside them? No. He's asleep, in the back of the boat. So his disciples are freaking out and wake him up and they say, don't you care if we drown? <laughs> Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Enfin, je savais que, que ça allait être triste, mais euh, mais euh, le jeu ne nous épargne pas, en fait. Dans son sound design, dans, dans sa direction artistique. Euh. C'est vraiment c'est très cruel, mais il a raison. Pourquoi ils sont trop peur Et si ils n'ont pas de confiance à ça. Comme il était frustré avec eux. Parce que même si Jésus a dit « On hein. aller au autre côté du lac », his disciples thought he was going to just let them die Vous êtes un très bon, noble Justin Trudeau, mais maintenant que vous êtes là, qu'est-ce qu'on peut, peut pas faire On peut rien faire avec Joël. Звучит More than that if he does die will jesus even care will he weep for him as he did for lazarus will he weep for me i think greater than my fear of death is that of insignificance Or rather my default assumption is that my thoughts and passions and loves and the stuff of my being are insignificant how could the creator of all that is and ever was love my son as he did Lazarus and could my soul stranded on this blue raft a wash in a sea of stars ice and dust matter enough to him to turn his hand in mercy c'est très joli parce que ça fait un quatre On était encore là les taux. Merci de m'accompagner dans ce jeu qui est absolument atroce. know we both end up in the same place. We always do. It just scares me every time. I just really believe he'll be healed. I, I know you believe too, just when you act like that I get all insured. I don't know that. What do you mean? Comment on se tire Je suis contente de voir joël Je pense aussi qu'on ne l'a pas vu au moment où on était avec le père, notamment parce qu'il y avait des... Alors déjà, le, déjà pour rendre le sound design plus fort, je pense qu'il y avait l'absence du personnage. Aussi parce qu'apparemment, euh, le gamin avait tellement mal il euh, et a tellement malade qu'il se frappait la tête contre les barreaux et c'est peut-être quelque chose qu'il voulait nous dispenser graphiquement. Et euh, je ne sais pas, mais, euh, je suis contente de le revoir en tout cas. Il avait sa petite, euh, sa petite armure un peu cabossée et son épée. C'est très très beau. Comment est-ce que j'ai connu ce jeu euh, Je sais plus exactement. Je pense que je me baladais un peu dans la liste des jeux indépendants qui, qui, qui sont des petits jeux et qui, qui ont toujours une petite histoire un peu difficile à raconter, et c'était comme ça que j'avais connu Papo Io aussi, qui, là en l'occurrence, c'est moins un point-and-click qu'un qu qu jeu de puzzle où on essaye d'échapper à un père qui est très violent et qui est représenté sous la forme d'un monstre. Euh, j'avais fait Papo Inyo, et je crois que j'avais connu genre grâce à Anita Serkijan, Papo Io en l'occurrence, et de fil en aiguille, en creusant un peu euh, ce, genre de, ce genre de jeu, je suis tombée sur That Dragon Cancer, euh, mais sur Steam en fait, bêtement. J'ai vu qu'il avait de bonnes reviews, j'ai vu le sujet aussi, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de jouer à un jeu euh, sur cette thématique là. Et euh, bah j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort du tout. Qui dans le chat connaissait ce jeu Avant que j'en parle Je sais pas ce que je suis censé faire là. Parf euh, ok, parfois faut juste se laisser porter par le truc et pas, pas hésiter, euh, pas enfin, être certain que le jeu a envie d'être cruel avec nous et de faire durer le truc. Enfin, j'aime beaucoup euh, toutes les symboliques qui sont utilisées dans ce jeu, tous les choix artistiques. Je les trouve bien pensés, je les trouve sobres et, et, et, et puissants quand même. Enfin, pas, euh, je, je sais pas. Je trouve pas ça prétentieux dans sa manière d'évoquer le truc. Ça reste très cruel, ça reste très triste, mais euh, je, je, je sais pas. Je crois que je le trouve très juste en fait. Euh. Bon. Euh, je sais pas si on est capable de tout allumer en même temps je crois pas mais je sais pas si c'est ce que je suis censée faire j'aimerais bien aller le voir mais je peux pas j'aimerais bien aussi qu'il vivent Je crois vraiment qu'il faut attendre. C'est pas un Simon le petit piano Quoi Je comprends pas. Ce sera trop compliqué. Là je pense que c'est pas du tout... Euh y jouer c'est autre chose encore, je vous promets que... Je pense qu'on approche de la fin, Linkos. Là, euh, ça a l'air d'être un, euh, un peu le début de la fin, en l'occurrence. Euh, je sais pas ce qu'il ce qu faut faire là. Si vous avez une idée... Je sais pas si c'est normal, si le jeu a bugué, ou si c'est moi qui, qui suis pas patiente encore. Après je pense que ce jeu... Ok, putain ça fait tellement peur. Je pense que ce jeu n'a pas été euh, designé pour streamer, enfin pour être streamé. Non, mais j'ai vu, mais... Euh... Donc bientôt en face aussi, d'accord. Salut, Namidaka. Oui, bah euh... Oui, bah, au moins vous aimez ma tête, parce que... Ah, putain, ça fait tellement peur. C'est abusé comme ça fait peur. Bah... Ouais, je... Je sais pas. Oui, il faut attendre, je pense aussi. Je peux pas, je peux pas aller en haut ni en bas. pas du tout ce qu'on est censé faire. j'ai appuyé sur des touches, mais... Euh... Je sais pas si je suis censé faire quelque chose ou... Ou si le jeu s'est bloqué, hein, c'est possible aussi. Je sais pas si je relance ou pas. Vous en pensez quoi Parce qu'en plus c'est un peu anxiogène de se retrouver coincé dans cette situation. Je vais pas vous mentir. Ah Je suis retourné sur le menu et je crois que ça a lancé des trucs. J'ai pas. J'ai peur. Here we are and the air is emptier without his laugh and yet our hearts are still full though with a different drink and this ride we've been on for so long is silent so also the lord and so we sit here in this new silence and long for the music to start again and for the disc to spin again even if it means going round and round for many more years Or at least we would be moving and Joel would be laughing here on earth. But not only that. But in this space, I sense his silence is only because he is drawing his breath. And now we know love and longing, empty and full, all in one room. And I am grateful that we loved him well. And that we miss him well. And I hope. That in the Lord's next breath, he will whisper his love song to you, his beloved. And that you will know him differently and more deeply. But now we grieve in silence. Not without his presence. Watch, le truc. On est retourné au pique-nique. C'est les pancakes de Diddles. y a un pug. Wow one is for my I always wanted one, now, and now I got one. I even got some many ones. Whoa, Bubbles? I love Bubbles. Manju doesn't catch a Bubbles. He likes to buy them. Ah. Bah oui, mais je fais ce que je peux. Cette scène me rend triste. Cette scène me rend triste. J'aimerais partir. Et pourquoi il y a un putain de Pug Alors, je suis quand même contente. Enfin, je sais pas si on peut dire ça de ce jeu, mais... Euh, ils nous ont épargné la mort graphique du gamin. Enfin, apparemment, là, on est passé directement au moment où euh, il est décédé. Com comment on part Je veux partir. Est-ce que c'est encore un, un moment où je suis censée faire échapper et revenir euh, Ils ont l'air de nous avoir épargné ça et on est passé direct... Enfin, du moment que ça commençait à devenir très complexe, émotionnellement, j'ai l'impression que ça s'est directement confondu dans un truc beaucoup plus symbolique et métaphorique. Enfin, ça, ça a déjà... C'était déjà là au tout début du jeu, mais... Euh, on n'a pas eu d'éléments crus concernant euh, le décès de ton gamin, et je trouve ça cool. Par contre, j'ai envie de partir parce que j'en ai marre de faire des bulles. Ce serait bien qu'on s'en aille. Comment on part Faut encore que je fasse des bulles C'est compliqué le, le rythme de ce genre de jeu parce qu'on ne sait jamais si c'est euh, un bug ou s'il faut attendre ou... Arrête de faire des bulles, ok. J'ai arrêté de faire des bulles, c'est une bonne idée. Bravo Les hurlements du gamin qui souffre, ça m'a suffi. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'était, je pense, c'était un peu le, c'était un peu le, le, le, le paroxysme du jeu euh... en termes de... de tristesse et de dureté. Merci d'avoir fait ce jeu. Merci à vous. Merci à vous. Euh... Putain, c'était vraiment le nom de son fils, en fait. C'était vraiment le nom de son fils. Oh, non. Non Bah écoutez, euh, merci, euh, bah, merci à vous. Oh bordel. Ah mais ils nous épargnent rien du tout. Donc ils ont travaillé en couple hein, là-dessus, apparemment. Et je pense que c'est eux-mêmes qui ont fait leur propre voix et tout. Euh... C'est une très belle déclaration d'amour, c'est un très très bel hommage. Et je pense que ça tenait de l'ordre de... Bah oui, de la catharsis pour eux, sans doute. Ça a dû l'être pour beaucoup d'autres euh, gens, j'imagine. Bah, je vous en prie, je, je, je vous en prie, je vais attendre juste la fin du générique pour vous faire un petit mot. Euh Je trouve ça très fort que ce soit quelque chose qu'ils que aient fait sans, sans modifier les noms, en incluant leurs propres photos, leurs propres voix. Oh les petits chiens Il y a des petits chiens On peut être sûr que. Euh... Enfin, je me répète, mais on peut être sûr que c'est un très bel hommage. Enfin, je, je, je, je suis. I'm speechless, I'm without speech! J'imagine pas la, la douleur que ça a dû être pour leur en, entourage aussi de jouer à ce jeu ou de voir. Euh... Que ce soit les petites cartes dans l'hôpital ou les petits dessins, les photos qu'il y avait d'affichés dans le couloir. Euh, je trouve ça très beau aussi qu'ils bah, qu aient travaillé dessus en couple, en tant que parents. Mais aussi qu'ils aient, euh... qu aient, aient pas été pudiques et qu'ils aient pas refusé, qu'ils aient pas reculé devant le, le fait de montrer les conflits qui peuvent traverser un couple et une relation dans ce genre de... De situations qui est quand même très complexe. Et qui se sont montrés comme euh, bah, impuissants, comme, comme durs, comme étant dans le déni, comme. Euh... Et ça, ils nous l'ont montré. Ça, ça c'est intact. Et euh, je suis assez contente de voir qu'ils étaient deux pour le faire. Voilà, voilà. Eh bien écoutez. Je, je, je, je, que dire de plus? Merci d'être venu déjà. Le père qui montre qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait juste que ça se termine. Oui, bah oui, c'est sûr. Et je pense que il y a ça, il y a le fait de penser ça. Il y a le fait de vivre une culpabilité supplémentaire, de même penser ça, en fait, de même penser je veux que mon fils meure pour qu'il aille mieux, parce que j'en peux plus, et j'en peux plus l'entendre crier, j'en peux plus l'entendre hurler. C'est aussi, je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien transmis dans le jeu, c'est-à-dire qu'on nous impose les hurlements de souffrance de notre fils. Et euh, c'était vraiment un moment très dur du jeu, je trouve, qui n'avait pas, vraiment pas besoin d'être euh, graphique, encore une fois. Et on nous montre ça, on nous montre aussi bah, le, la manière dont Amy, la mère et sa femme, euh, gèrent euh, d'une manière complètement différente le deuil et le pré-deuil de, de son fils. Donc, euh... oui, c'était le moment le plus dur pour moi aussi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, bon. et eh bien, merci d'être venu. <rire> merci d'être venu pour ce, cette première édition. Il n'y a pas de New Game Plus, je crois pas. Euh... C'est le paroxysme du truc, ouais, hein, je suis d'accord. Bien envie de Moi aussi, on n'a qu'à le faire ensemble. Merci, euh, bah, merci à vous d'être venus, parce que <coughs> j'avais choisi... Bon, balka est parti, mais c'est lui qui me l'a offert aujourd'hui, ça faisait un moment que je l'avais dans ma wishlist. Mais euh, j'avais enfin, envie de faire un one-shot pour la première édition du Lady Voscalme. J'avais envie de faire un truc qui était aussi... Euh, qui impliquait émotionnellement. Donc je pense, euh, je pense que ça, ça a réussi. Euh... On se retrouvera pour un truc plus chill la prochaine fois, donc ce sera la semaine prochaine. Un truc un peu plus joyeux, je pensais par exemple à... Euh, comment ça s'appelle là A là Est-ce que ça s'appelle comme ça Non, ça s'appelle pas du tout comme ça. Ruken, euh, Buruken, euh, Buruto, euh, je sais pas quoi. C'est bien comme stream, bah merci. Merci de m'avoir accompagné. Je vous rappelle aussi, euh, tant qu'à faire, de prendre vos médicaments. Que je vais faire. Oui, Boruken, Boruto, euh, Harouken. C'est bien de faire un jeu comme ça avec une communauté comme celle-là. Je <rire> suis désolée parce qu'apparemment ça a semblé euh, très dur pour beaucoup de gens de faire ce jeu, enfin de m'accompagner en train de le faire. Euh, J'aurais aimé aussi être euh, un peu plus expressive, mais c'était vraiment pas évident. Et je voulais aussi être euh, un minimum dans le jeu en fait, et je pouvais pas me permettre de faire des. Des petits coucous sur le côté, comme ça. Donc, euh, oui, mais vous voyez de quel jeu je parle ou pas Aruken là. Putain, mais comment ça s'appelle Je regarde. Mais sinon, on pourra directement commencer au Camille, mais je me dis, peut-être commencer à se faire les dents sur euh, des petits, des petits one-shots euh, pas très difficile. C'est un truc, là, avec un gamin aussi qui qui va au paradis là, enfin il va pas au paradis mais il me semble que c'est un gamin malade et sa mère elle lui raconte une histoire Vous voyez de quoi je parle ou pas Il y a N dedans et je crois que c'est Haruken mais je le vois pas dans ma liste, il, il est pas appelé comme ça Bon tant pis euh, Voilà, on fera. j'essaierai de faire un truc un peu joyeux, le truc c'est que j'ai aussi envie de découvrir les jeux en même temps que vous, donc je sais pas à quel point, et dans quelle mesure, les jeux qu'on va faire ensemble seront difficiles émotionnellement. Bigouden Non c'est pas Bigouden Mais si Linko était encore là, il pourrait nous dire parce que c'est lui qui tenait à ce que j'y joue. Euh... Tant pis. désolé c'est ma façon de gérer le truc. J'espère que ça va aller pour vous ce soir. Euh... N'hésitez pas à faire un retour sur le Discord. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez processé le jeu. À quoi, ça vous, enfin, à quoi ça vous a confronté. Et, et pour tous les gens qui, qui travaillent dans le jeu vidéo, d'ailleurs, ici, qui, qui, qui aiment ça, enfin, qui aiment jouer, qui en font une passion, ce genre de choses, je trouve que c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire, en fait, euh, avec le jeu vidéo. Alors, ça n'a pas toujours besoin d'avoir un message. Hein. Ça, par contre... Euh, je ne suis pas forcément, euh, forcément d'accord. Il y a des jeux qui sont gratuits, il y a des jeux qui sont là pour leur performance de jeu, pour leur performativité de jeu. Mais euh, ça prouve que ce média-là aussi peut apporter des trucs différents que ce qu'un film sur le cancer ou ce qu'un livre sur le cancer peut... Euh... Bonjour Farga, c'était à toi que je pensais. Je pense que ça nous apporte des choses différentes que d'autres médiums. D'autres médias. Clairement. Il y a une implication qui est totalement différente. Et... Euh... Pourquoi vous vous dites bonjour là tous euh... Bref, bon, il est temps de se laisser. Je vous fais des bisous. On se retrouve sur le Discord, n'oubliez pas. Euh, on se retrouve demain, je crois qu'il y a un stream demain mais je ne sais plus qui ce sera. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Lidioscalme. J'espère que vous serez là, j'espère que je ne vous ai pas traumatisé avec ce jeu. Euh, promis, on fera un truc un peu plus colorful. Peut-être un petit, un petit Orion de Blind Forest Genre, le truc tellement joyeux voilà, donc je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.